Bonjour, nous allons parler de la 3D temps réel, domaine en plein développement avec une diversité des secteurs d'application. Premier conseil, ne pas penser que la 3D temps réel se limite au seul secteur du jeu vidéo ou des applications de loisirs. Deuxième conseil, développer des compétences étendues dans la 3D temps réel et autour avec notamment l'animation et le rendu 3D. Troisième conseil, n'hésitez pas alors à construire vos compétences en fonction du secteur visé. La 3D temps réel aujourd'hui s'applique à différents domaines comme l'architecture, la simulation de situations professionnelles ou encore une galerie interactive de peinture. Quatrième conseil, les logiciels comme Unreal Engine sont maintenant totalement abordables pour des non-programmeurs avec une bonne formation et donnent des résultats très convaincants par le rendu visuel réaliste. Cinquième conseil, enfin, peut-être encore plus que les FX, la 3D temps réel est bien entendu un savant mélange de techniques et de créativité. En conclusion, la 3D temps réel est un secteur qui permet à des infographistes bien formés de trouver rapidement un job dans un studio graphique ou en freelance.